Aouta, Caro, en meusbette. Elle peut trariste, resuisque des moussa. Et vite sponta qui en a mes aigues et où? Donne à va râler ton nain. Il y a ma de chaussure et vos effets dus. À nous. Ah non! À nous, À nous Ah d'assonge et vos Ah et vous, un, de est-ce que qui me, sans doute, quand Julien Lepers m'a dit qu'il n'y a pas de bras et à privé chou, mais n'a l'enquête. Y'a y a, les douzines, au sel et douzine, quand d'aou la gâte m'a fait fait aux orthosandras des gandines. Qu'est-ce qu'il y a, à rien Et à privé chou, il m'a fait rendre besoin losquette l'osquet d'aubert me la bourre, tranquillité, et vel et tout. OK OK Oh bon, bah, eh, varon tostaru er dira grandi, alors, pour dire on a à Enes de la 4 et flinke, tu déou, et de Drake, et tu play? Non, mais, eh, puis, ah bah, yeah. eh, tu cloques même Ah Fazia, et tu déou à tu Oh, Eh, nest que voilà. et puis Couscoudé, et où on et Oh, euh, oh, euh, non mais, euh, tu l'ardite m'élardite, euh, hein, euh... aïe ah, yeah. okay. ah, yeah, mais Caro, elle revêt, hein. Caro Rampe et ma débelle en dévisse. Strafulier toi en notre mère, dit flux et embureaux, mais peine follette, ministre en de scadurer sa zeo d'avisitar Arsco, la ben diriau. C'est le tas. Baisez-vous à ras nous en télé à gal, intercèdez-vous sur les hommes neufs d'agoutes Noten. Noten ah nez. En face ah, vous êtes ce Noten Dian. Pévar. Pévar du Warhügen. Oh! Pévar du <rire> Aïe, on a trouvé. Aïe.